Aujourd'hui, 7 octobre 2021, on part pour la Floride. On s'en va pour environ 6 à 7 semaines. On n'a pas encore même nos billets de retour. Et c'est la première fois que Clément prend l'avion. On va passer trois semaines en Floride, puis on s'envole pour le Portugal pour un autre 3 semaines. La moitié du temps, chacun va travailler ou faire l'école, et l'autre moitié, on va voyager et visiter. Chacun a un sac à dos, on voyage avec une poussette, on a cinq valises carry-on pour les enfants et une moyenne valise. Notre premier arrêt en Floride? Un genre de parc à trampoline, à jeu de poutres et parcours de cordes, de tyroliennes puis de zones de combat à poussins. Cheez! On a passé là, trois bien. jours à Orlando. Un des highlights a été notre souper dans le Titanic. Après quoi, on s'est déplacé à notre Airbnb à environ 5 minutes de la plage, dans le nord-ouest de la Floride. Puis un soir, on est passé dans un magasin de parcer à -tapes. Allez. Juste une, par exemple, Marie-Rose. Juste une. <rire> Clique dessus, Marie-Rose. <rire> Qu'est-ce que fait faire? a fait clic. Non, mais restez complètement au fond, fond, au fond. Au complet. J'ai pas envie de le sortir, oh, mais il oui. hey, oui. qu'est-ce que oui. allez bon, que faire? J'ai pas envie de le sortir! Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, Laura, franchement, tu vas pas le faire aux autres, comme le <rire> Le soir venu, on construit des châteaux de sable. Et à la quincaillerie du coin, j'ai déniché une feuille de polymère qui m'a servi de moule géant. J'ai pu monter un château deux fois plus haut que n'importe quelle chaudière. La Panama City Beach, il y a un bâtiment vraiment surprenant. Un bâtiment qui est une affaire un peu virée sur le top. Eh bien, à l'intérieur, c'est un espèce de centre d'amusement avec des choses scientifiques, puis des choses sans dessous-dessous. En particulier, cette boule-là, où Michel et Mélodie se sont aventurés, qui tournait, qui tournait là-bas. Content d'avoir vu maman comme ça? Oui! comment ça oh! été? En fait, c'est en fait, vraiment smooth. Si ouais. C'est juste qu'à un moment donné, on avait longtemps la tête à l'envers. Ah. On avait comme le temps monté. Il y avait toutes sortes d'activités pour les grands et les petits. Il y avait aussi une salle avec des espèces d'aspirateurs, des chiffons fluorescents qui circulaient dans des tubes. Ensuite, on a fait les plus grosses bulles qu'on n'avait jamais faites. Des bulles assez grosses pour ensacher nos enfants. À chaque enfant, on aime filmer la première fois où on leur fait goûter un citron ou une lime pour voir leur réaction. Et pour Clément, c'est arrivé ici. Vas-y, encore. Il va aimer ça toute sa vie. Envoyez encore, encore. On a fini notre semaine à Panama City Beach, mais sur la plage, à faire quelques châteaux de sable encore. Avant de ramasser nos clics et nos claques et de se préparer à une grosse semaine à Disney World. On a donc refait 6 heures de route. Ça, c'est la van qu'on a louée. Et on arrive à un des resorts de Disney. On est à Disney! On va passer les sept prochains jours dans différents parcs. On ramasse nos passes, puis on va visiter les lieux. Nico! Me dit, viens, viens, les petits Et hop vers les parcs! Alors, ce matin, c'est notre première journée à Disney. On s'en va à Epcot, mon parc préféré. Là, on est en direction du nouveau manège de Ratatouille. Euh, il vient juste d'ouvrir au début octobre, donc on va faire partie des premières personnes qui l'expérimentent. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui veulent le faire, mais là, Disney a pensé à un nouveau système pour pas qu'il y ait des fils de 3, 4, 5 heures, comme des fois dans le passé quand il y avait ouvert des nouveaux, des nouveaux manèges. Alors, euh, il y a sur l'application My Disney Experience, on peut joindre une ligne virtuelle. Il faut être prêt, à 7 heures du matin, il faut être prêt à 6h59 du matin, à peser sur le bouton, parce qu'en moins d'une minute, les lignes de la journée sont parties. À 6h55 à matin, il y a eu un gros bruit vraiment pas chouette dans la chambre. Michel se lève parce qu'il fallait qu'elle aille faire refresh. Là, j'ai vu que euh, ça me proposait déjà parce qu'il faut avoir une. Euh, en ce moment, avec la COVID, il faut avoir comme un park pass, une réservation déjà pour quel parc on va aller à quel jour. Donc l'application savait qu'aujourd'hui, toute la gang, on venait à Epcot. Donc il me le proposait déjà, notre groupe. J'avais juste à confirmer que c'était bel et bien tout ce groupe-là qui voulait faire le manège. À 7 heure, j'ai cliqué et puis ils m'ont proposé le groupe Boarding Group 40 et 42. Alors, euh, voilà. Il nous manque des enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont jaunes et paules. Fait que là on est dans la file pour Ratatouille, on a bien hâte de voir le quoi ça va avoir l'air. Et puis c'est chouette parce que c'est pour toute grandeur, alors même les bébés peuvent venir avec nous. Fait que ce matin, on est arrivé à l'ouverture et puis dès, dès qu'on est rentré sur le site, on s'est dirigé vers Test Track. C'est moi qui ai fait le manège avec nos cinq plus vieux. On attend les autres! Les C'était la première fois que Nicolas, il faisait un gros manège. Nicolas, est-ce que t'as aimé ça? Ouais. C'est très bien, mais c'est pas assez long. Pas assez long? Trop cool! Ouais. Très cool! Et puis après ça, on s'est rendu à Mission Space. Puis là, c'est Alexandre qui est allé ah. avec nos cinq plus vieux. Puis il est ressorti avec un sac dans lequel vous mettez. Hey! J'ai pas vomi! <rire> Moi, j'ai mal au cœur. J'ai le froid, tout froid. On a pris le spinning le orange, plutôt que le green. Là. Ça spin comme ça. Là, on est ressorti genre, avec un petit six sac. <rire> Oh, bro, moi je suis pas fort là-dedans. Le sac était vide, mais non. il voulait juste être prêt parce que il avait mal au cœur. <rire> Après ça, c'était déjà le temps de notre réservation pour le dîner On j'allais dîner dans la pyramide du Mexique. We'll see the match for Ensuite, ben voilà, on est venu ici à temps pour la Bonsoir! et Bienvenue à Hein? Ouais. Ah. Thank you. C'était vraiment cool. Euh, on s'est fait arroser par de l'eau sale de bof, là. Ah! Euh, C'était cool. Marie-Rose, elle a eu un petit peu peur quand euh, le méchant euh, cuisinier voulait attraper les souris euh, ah, euh, en euh, dessous, euh, là. là. Ah. Il y avait des souris, hein? Non, elle les a pas attrapées. Elle les a pas attrapées, non? Oui. Bon après-midi! Après Ratatouille, on est allé dans le pavillon de l'imagination, puis s'amuser avec les trucs d'eau qui euh, se partout. Après ça, on a fait tout le pavillon de Living with the Land. Le nouveau film euh, sur la planète, c'est très beau. Après ça, on est ici dans la grosse boule. Là, on va aller souper à notre chambre d'hôtel et puis se baigner dans la piscine ce soir. Aujourd'hui, on passe la journée à Magic Kingdom, le fameux parc avec le château. Et on va aller rejoindre Aladin sur son tapis magique. Cette année, plutôt que des méga-parades qui bloquent les rues pendant plus d'une heure, on a droit plutôt à plusieurs petites parades impromptues comme celle-ci. On passe toute la journée à faire des manèges, comme des gens qui veulent bien en profiter. Ce soir, il y a les feux d'artifice et finalement… Of... Michelle ne veut jamais s'arrêter. Après les feux d'artifice, il fallait qu'on aille faire un autre manège. It's a small world. Les petits l'ont pas jamais fait. Marie-Rose, ça va être sa première fois. Là. Tu celui-là. Okay. Okay. Okay. Puis maintenant, il est 9h moins 4, on va faire Ariel la petite sirène, on n'arrête pas Imaginez-vous qu'il est passé 9h, puis on est encore dans les manèges, c'est parce qu'ils viennent de commencer leur extended hours. Puis là, vu qu'on est dans un resort, on peut aller jusqu'à 11h. <rire> On voit ce soir-là, pour la première fois, le château de Cendrillon décoré pour le 50e anniversaire, leur nouveau système de projection, puis l'avenue principale, tout éclairée, elle aussi. C'est trop cool, on est juste derrière la console, puis on va voir tout ce qu'ils font pour l'éclairage, pour le son, pour le show de... De la belle et la bête. The <coughs> and her freedom all in one day. I thought I told you never to come here! But, but I just wanted to find out... Was It's the none of, you? of your business! Please stop, I... De Star Wars, très impressionnant ce qu'ils ont fait ici. Si vous passez à Hollywood Studios, manquez pas le nouveau manège The Rise of the Resistance. C'est sans contredit le manège le plus cool qu'on a fait de tout le voyage. inutile de vous dire qu'il y a des vrais fans de Star Wars ici. Wow! Il faut de toute urgence trouver un diagnostic à un de nos enfants pour pouvoir avoir un animal de service ouais. qui est un cheval miniature. <rire> Je pense que oui. On retourne à l'hôtel. Demain, grand-maman arrive et va passer une longue fin de semaine avec nous. Oui, vous aimez ça? vraiment cool! Oui, c'est très bien. Maintenant, on va faire le Rock and Roller Coaster. Bien été? Oui! Oui, ça! Oui? Comme Marie-Rose, t'aimes ça? On fait ça, là! J'ai 15 minutes, je suis tout seul. On ne le dira pas à personne. Le lendemain, après une journée pluvieuse à Epcot Center, on s'est déniché une place au même endroit que lors de notre dernière visite il y a quelques années pour voir le nouveau spectacle de nuit fait avec des fontaines géantes comme ça. Et aussi des lasers, des feux d'artifice, des écrans géants en forme de demi-lune. Ils ont entièrement refait le spectacle pour leur 50e anniversaire. Et là, tout d'un coup, tout près de nous, il y a eu une détonation massive. Des feux d'artifice qui ont fusé comme ça à 3 mètres de nous puis d'autres qui partaient de tous les horizons pour la grande finale. Je vous vous ça, les enfants? Oui, ça part de là! Incroyable, hein? Et là, vivement, une nuit de sommeil. À quel... bon, on va faire le safari. Non, le gars il m'a dit que genre, si je bouge assez vite je me fais pas mouiller. Et moi, je est de le faire? on On est donc parti des parcs pour aller vider nos restants à la chambre. Ah ben on a des bonnes grosses saucisses, tétons! Et se préparer à quitter le territoire de la Floride pour se rendre au Portugal.